à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de cette boîte des mémoires perdues de 2020 aussi appelée euh, Team Box bah, 2020 pour le coup alors, cette boîte pour vous dire ça comprend, euh, on va lire ce qu'il y a à l'arrière les extensions, donc l'attaque sauvage le temps de la fureur, l'impact du chaos avec beaucoup de cartes en commune une secrète prisma, deux ultra rares deux cartes super rares une carte rare et douze communes c'est une édition française bien sûr, on vient de l'acheter, alors il y a beaucoup de rééditions qui sont dedans, des cartes qu'on connaît ouais. mais on est tous à la recherche un petit peu d'un truc spécifique et comme vous l'avez vu, je ne suis pas seul puisqu'il y a une grande gamelle à côté de moi qui est, qui va se présenter J'ai pas encore prononcé un mot, tu dis déjà que je suis une grande gamelle Bah ouais, dépêche-toi, je vais ouvrir ma boîte ma... Marine... Ah. Attends, attends, t'as 10 secondes pour faire ta présentation, attention je fais le compte, vas-y Bonjour, c'est Secretary, euh, et puis je vais ouvrir des boîtes de Yu-Gi-Oh avec Eva, je Voilà, je suis présentée, on peut y aller <rire> T'avais encore deux secondes, tu pouvais dire euh, alors euh, je suis actuellement à la recherche d'un chien euh... Je veux un Corgi nul, je Tu mettrais une image de corgi. Si tu veux tu Bon moi j'ai un truc à te proposer c'est euh, vu que dedans y trois, euh, boîte, boîte, enfin, y trois, euh, il y a trois boîtes boîtes, Enfin il y a trois méga packs de 18 cartes <rire> Non il y a trois méga packs de 18 méga packs c'est des boosters Ouais. On en ouvre un chacun notre tour Une batte quoi Ouais D'accord on Allez. fait comme d'hab ça Vas-y ouvre la tienne <rire> Bah vas-y à toi l'honneur. Ah. Oh mais ils sont dorés <rire> Moi je suis une grande gueule, c'est un boulet. Ouais ils sont dorés. Boîte des mémoires perdues Bon il n'y a pas par contre de carte promo hein, dans cela. Voilà. Crois, chacun, du coup tu peux virer la. Alors là-bas on va juste, on vous la montre vite fait. Ouais, euh, euh, ouais c'est vrai, mais euh, oui, mon montage euh, bref. Donc euh, elle est moche en photo, Nazi fait fais du bouquin pendant que je parle toi. Elle est moche en photo, mais en vidéo, euh, enfin en vidéo en, en vrai. vrai ça passe. Ouais. Euh, franchement, en plus c'est les reliefs surtout, donc ouais, c'est vachement bien. vachement sympa. Ouais. Après ce qu'elle est plus belle que celle de l'année dernière, elle est différente. Moi je préfère celle-là à la limite. Euh, ouais, J'ai pas de préférence. Ça, bien, Allez connais. à toi l'honneur, je range. Euh. Allez, à moi l'honneur. Cliffhanger de l'héritage du monde, hein, je connais bien, je crois que c'est dans euh, la néo-tempête ah, des par ténèbres. Contre, si on passe 3 heures non mais c'est je, je la connais tellement que. Voilà. Oui d'accord. Dragon par Explore Rapide, arrête de me casser les <rire> pieds Oh. Bah oui, bah oui. Salam en grande loup, réincarnation vagabre, roquette synchronique, usine de production en plus des ténèbres, le brigand d'Andymion que j'ai aussi. Hein. Oh, Panthère de laboratoire, ça c'est ça, C'est pour les bêtes gladiateurs, coucou biscuit. Golem Aruru. ouais, ouais, bon, je, eh, je vais pouvoir remplacer ma carte italienne. Oui. Trop bien. Oh. Domitianus, Domi... Domi bête gladiateur. Je crois qu'elle est recherchée un peu. Oui, Pas mal de gens suis. qui la veulent. Oh, oh go, go, go. Yeah. trop bien. Régulateur des voleurs de temps, Tire tir chenille infini, Tunnelier chenille infini, Moins du tennis, Ascendant feu, L'œil maléfique de Gorgoneo et Charge bête gladiateur. J'ai l'impression d'être revenu un an en arrière et oui. de la même bah, C'est un peu le principe de ces beaux boîtes-là en fait. Bah, oui. oh, bah, bon, bon, bon. Alors, Esprit tennis, bah, ça tombe bien parce que je voulais du tennis. Euh, mapura. Ah oui, mais c'est quoi qui brillait sur... Ok, il y a un truc qui a brillé sur, ton... sur toi, je sais pas ce que c'était, mais... Euh, fusion dino-tyran, dino-lutteur, chimère, t-rex, -lute, dino-lutteur, martial, hanga, euh, madrac de la dragon héritage du monde, monteur hyper-psychique, alors, mesmérisme de l'œil maléfique, goulastra, on voir, ok, domaine de l'œil maléfique, la colline qui est me l'a piqué, euh, Anémone, ah parfait! Parce que j'en je avais qu'une seule, donc passer en fois 2, c'est génial. Chevalier Dragonité, ok. Allez, joli. Valkyrie Verte, j'en connais qui vous en une, Escadrille des Longues Oreilles, parfait pour un petit deck secret qui va arriver bientôt. Neige Marin Esprit Tenny, putain, parfait, je vais remplir mes tennis. Du Bête Gladiateur, Vespasus, Bleuzer Ruta Cheni infini, Point du Sang égal du tennis. Je vais peut-être pouvoir même finir mon deck tennis. A voir, à voir, à voir. Bah. Vu que c'est les mêmes cartes que l'an dernier, je veux juste avoir des doubles. Mais non, parce qu'il y en a que j'ai pas vu, J'ai pas tout acheté donc.. Euh... Ah c'est oui. Ouais, Ita On ouais, va se prendre, c'est bien. Non. Ita la charmeuse de feu en flamme là. Esprit Moi, Dara. Dino Luther en Brachio. Cataclysme Dragarde. Elle de Pégase. Ouais, Valkyrie encore. Dame de la néocloche de feu. Zerziel Maître de la magie, je les ai toutes, mais c'est va bien. Oh, pas... dragon pas enfin, très bien. Ouais, trop bien. Rotation sur place. Prison de l'abomination. Dragon quantique cybers. Gourou subterreur. Retour de la bête gladiateur. Ferme tyran. Euh, queue en couronne marincesse. Atorix bête gladiateur. jumelles désenchaînée. Rakea et océan de combat marincesse. Je te mets celle de côté, il me la faut. Bah, tu sais que j'en ai plein des rotations sur place. C'est vrai euh, Ça, moi oui. il m'en faut, faut plein. Faites-moi me le dire. Alors. Oui. alors <rire> Salamangrande, loup du de... bah, matin. Me côté pour l'instant. loup du soleil. Vous êtes en danger. Oui, je suis à côté de, de Marine. Donc, dino Lutteur, Giga Spinovat. Fusion dino Tyran. Rémécurrence, euh, Salamangrande. Roquette Synchronique. Remonteur de voleurs ah. du temps. Rejet du gladiateur. Sacrifice paisible, âme désenchaînée de la rage, fusion néos, oh. danger, excitation mystère. Oui, c'est ça, excitation mystère. Je ne l'avais pas en carte danger, celle-ci. Confrontation de l'œil maléfique, draperie artisane sorcière, mm -hmm. au sein de combat, marincesse, miroitement illusien, minoteur violix, ange de mer, marincesse. Ah, oh, j'ai toujours. Voilà, alors, on va vous dire quand même, on recherche principalement soit IP, <rire> soit <à> pas ça... <Palooza. rire> voilà, hein, on va pas se mentir. Non... C'est les cartes qui sont prises. Ouais. Allez, maintenant, du coup, c'est mon dernier paquet. Et ouais. Tout me reste un. Hein. Alors, croiseur de la croix, héros extra, bouclier dragarde, connecteur néospace, madre barre d'arc de la dragarde de l'héritage du monde, danger pied de force. Non, lag. Oh putain, j'ai un nombre incalculable de fois. Mollusque bleu, marincesse. Bon, tu sais très bien que tu vas la récupérer. Sauvetage poisson à chair blanche. Je sais plus non plus ce que c'est trop. Bon, Goliath, chenille ou... infinie. Chez-d'œuvre artisan sorcière. Oh, si coups Farstar. Et je crois que. Ouais. La voilà une... noirté spéciale. C'est une secrète. Ouais. Ouais. Crépuscule final pour les Valkyries. Et on mélange spirituel en Barincès, Esprit et Minata, Escadrille des longues oreilles, Retour à la normale et Dragon Galaxy Spirale. Oh, Dragon Galaxy Spirale j'en ai un nombre incalculable. Et ah, c'est oui. parti pour le dernier des boosters, celui qu'on appelle le BG. Alors on commence avec une petite Valkyrie euh, Funfted, <rire> Salamangrande, grande merde, oula. Fusion Farstar, star je vais me mettre comme ça, Fenek, Co et Lila. Inoluteur martial en kilo, trancheuse chenille fille, âme désenchaînée de l'angoisse, valkyrie sèche, oh. chef-d'œuvre artisane sorcière, indumenti en poste. <rire> oh je déteste cette carte. my arc démon, défenseur du labyrinthe, euh, perfection sans défaut du tennis, bbs vaisseau canon destructeur, et c'est pour le cycle du dragon. Et Kato Blepa, famille de la Maléfique, Et pour terminer, un esprit tennis, Naata. Bon, bah il peut un peu te tomber, et puis toi t'as eu plus de cartes qui t'intéressent que moi. t'as eu des cartes qui m'intéressent. Oui, c'est j'imagine. Oh, <rire> bon, mais en tout cas, as... Bah, toi aussi t'as eu des cartes qui t'intéressent. Enfin, fait, en pas beaucoup, mais t'as. J'ai plus de cartes qui t'intéressent que toi, t'as des cartes qui m'intéressent. Bah après, après, on fait des, des échanges après J'ai déjà tout, Valkyrie, il y en a quelques-unes, je les ai déjà. Donc... Ouais, mais bon, ah. c'est une boîte qui est très sympa. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle est très rentable par contre j'ai pas trop regardé les crottes, mais je crois que ça vole pas très haut, par ouais, contre, malheureusement. Faut voir. Non, c'est pas des. White and see, comme on voilà, dit dans le white Wait and see. Bon, Dans tous les cas, nous, on fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, une ouverture, par contre, je sais pas où est-ce qu'il aura une prochaine. Euh, parce que je sais plus les dates des sorties, mais euh, on essaiera de s'ouvrir quelques boosters. Il n'y aura pas de display au mois de septembre. Euh, raison financière. <rire> Allez, bisous à tous et à bientôt. Bisous à tous. Ciao. Ciao. We'll <laughs>